Euh, bonjour, mes chers élèves. Euh, C'est donc euh, la suite euh, de la vidéo. La précédente, on a déjà vu les euh, activités, L explication des activités, maintenant euh, la correction. Voilà. Alors, ici, avant. Ah bon, de faire les exercices, et vont maîtriser la conjugaison. La conjugaison, c'est vraiment très important. Lorsque vous parlez correctement en français, vous maîtriser les règles. Parmi les règles, la conjugaison. Soit au présent, soit au passé, soit au futur. On a ici le verbe dire. Le verbe dire. conjugaison au présent. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites. Ils disent, le verbe venir, le verbe venir conjugué au présent aussi. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, il vient. Puisque vous êtes aussi un hein, hein, il vaut mieux de vous concentrer sur ça. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout d'abord souligner le, le verbe conjugué dans, quel, dans la phrase. Puis euh, roulis celle-ci à l'infinitif correspondant. Tu dis. Tu dis une poésie. Où est le verbe Je viens avec mes parents. Ils disent souvent des mensonges. Vous dites merci. Nous venons te voir. Où est le verbe Toujours dans une phrase simple. Ah, simple, vraiment facile. Hein? Toujours le verbe occupe deuxième place. Deuxième place. D'accord Le verbe veut dire une action. Occupe toujours deuxième place. C'est le noyau du verbe. C'est euh, le noyau du groupe verbal. Tu dis une poésie, alors je te l'indique. bien. Euh, vous dites, dites, venons. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Maintenant, euh, vous êtes capable d'identifier n'importe quel verbe dans une phrase simple. Alors, euh, tu dis une pouce. Alors, c'est le verbe dire. Euh, vous dites merci, c'est le verbe dire. Mais je viens avec mes parents. Ah, ils disent oui, ils c'est le verbe dire. Mais je viens avec mes parents. Ou nous venons te voir. Non, c'est pas le verbe dire. C'est le verbe venir. Voilà. on a déjà bien travaillé en classe c'est clair on passe à autre chose alors ici euh, vous avez donc multiples euh, choix complète avec le pronom personnel qui convient le pronom personnel sujet le pronom personnel sujet il y en a deux types, singulier et pluriel et masculin, masculin et féminin. surtout il ou elle, il, elle. Bon. Alors ici, pour ne pas vous embêter plus, nous disons, alors qu'est-ce que j'écris ici, nous disons, vous voulez me décrire en minuscule hein? Euh, pourquoi je choisis nous Parce qu'il y a la terminaison en S. Je dis mille fois en classe. Lorsque vous voyez la terminaison en S, c'est nous. Nous disons. Nous allons. Nous faisons. Nous venons. Et si vous avez deux choix soit il, euh, il avec S ou elle avec S. Vous avez donc deux choix. Ah, ici, la même chose. Vous avez donc deux choix. Il avait S. Ici, ah. si vous avez donc deux choix. Soit je. Soit tu. On dit je viens. Tu viens. Venez. On dit, vous venez. Voilà. Dis, euh, on dit, il dit. Vous avez donc deux choix. Ou oh, on dit aussi trois choix. Aussi. Hein? <rire> trois choix. Il dit, elle dit, on dit. La même chose pour vient. Trois choix. Il, elle, en. D'accord. Pour euh, jeudi. <rire> pour dit En dis outils. Deux choix seulement. Nous disons. Elise. Elles disent, ils viennent, elles viennent, je viens, tu viens, vous venez, il dit, elle dit, on dit, il vient, elle vient, on vient, je dis, tu dis. C'est clair? Voilà. Euh, troisième exercice. On voilà, a déjà bien travaillé en classe. Je parle à mes élèves là. Et pour les autres, euh, il vaut mieux de vous concentrer ici. Remplace le verbe souligné par dire ou venir et réécrire la phrase. Avant de faire cet exercice, ils vont maîtriser l'orthographe de chaque verbe. L'orthographe, c'est l'activité la, la plus difficile en d'accord. C'est la maîtrise de l'écriture. C'est clair pour les, pour les écoles primaires. Tu arrives à midi, arrive à midi. Est-ce que c'est le sens de dire ou le sens de venir C'est ça la question. Je remplace le verbe souligner par dire ou venir et écrire la phrase. Mais tu arrives à midi. Hein tu arrives à midi, c'est quoi est-ce que c'est le sens de dire revenir? Et là, quand on soit, la même chose. Nous rentrons de bonne c'est la même chose. Vous prends, c'est la formule magique, c'est la même chose. Il faut bien penser. D'accord. C'est une bonne, c'est une bonne activité, c'est un bon exercice à faire. Alors, s'il arrive à midi, euh, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois sélectionner parmi les deux d'y revenir On dit tu viens. Tu viens à midi. Tu viens à midi. Tu arrives à midi, ça veut dire tu viens à midi. Voilà. Elle raconte une histoire. C'est facile. On dit il dit l'histoire. Il raconte. Il sait comment. Elle raconte l'histoire. Il dit une histoire. Alors, en classe, on travaille surtout pour raconter des histoires. D'après les textes, chaque, chaque élève doit, doit être capable de raconter, doit donner des phrases, construire des phrases facilement, construire des phrases et aussi un texte chaque élève nous rentrons de bonheur on dit ne venons de bonheur ou nous revient ou nous revenons de bonheur nous nous ne venons pardon nous venons de bonheur nous venons de bonheur nous venons de bonheur ça veut dire euh, très tôt de bonheur euh. C'est en place, route ou rentrant, pardon, rentrant, nous rentrons de bonheur, ça veut dire nous venons de bonheur. Vous prononcez la formule magique, ça veut dire vous dites, on ne dit pas vous disiez, non, c'est faux d'y dire là, non, c'est faux. Nous disons, vous disiez, bise, non, non, c'est pas ça, vous dites, euh, vous dites la formule magique. Oui, oui, vous dites la formule magique. On passe maintenant euh, à l'activité suivante. Ah oui, c'est 4. Complète. Complète la phrase avec dire ou venir, conjugué au présent. Récréer là, avec le pronom personnel proposé. Là, c'est la maîtrise. Et lorsque vous arrivez à cela ça veut dire à, à cette activité là c'est-à-dire euh, vous avez fait beaucoup d'entraînement en écrivant bien les, la conjugaison de verbe venir et dire au présent mon frère mon frère c'est quoi mon frère mon frère c'est un sujet on peut remplacer par quel prendre là est-ce que c'est je ou tu ou il ou elle ou nous, vous, il avec elle avec Ça, là, la question pour l'enfant. Mon frère, a une... mon frère, oui, mon frère. Mon frère, c'est quoi Je remplace par il ou elle. C'est il. C'est un nom masculin singulier. Je peux remplacer par il. Le pronom que je dois mettre, c'est il. Mon frère, c'est il. On dit, il vient. Il vient. À, il vient à, à l'anniversaire de Malik. Je viens aussi. Je viens aussi à l'anniversaire. À, à, à l'anniversaire hein? de mon ami Malik. Malik ou Malouk Non, Malik. Il y a Malik et <rire> Oh non, c'est Malik. Ouais. Je viens à l'anniversaire à l'anniversaire de Malik. À de Malik. Euh, je viens, je dis. Je dis le titre du livre. Il lise le titre du livre. disent le titre de livre tu tu tu tu en voiture tu en voiture non c'est pas le verbe être il n'y a pas le verbe être. tu es en voiture oui c'est correct on dit tu es en voiture mais si dire où vient tu viens en voiture tu viens en voiture Tu viens à l'école en voiture. Vous venez en voiture. Ah, vous venez avec Ez toujours. Je vais pas. Mes parents viennent en voiture. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est beaucoup mieux qu'on... <rire> Ici, c'est beaucoup mieux en classe, parce que, euh, simplement, on maîtrise bien les choses. Voilà. Mon frère vient à l'anniversaire de Malik, on dit, je viens à l'anniversaire de Malik, je dis le titre du livre, Il lisent le titre du livre, Tu viens en voiture, veux en voiture, mes parents viennent en voiture. C'est ça. Merci beaucoup, à très bientôt.